bonjour bonsoir toujours votre médium serait compétent dans can le puissant médium d'Afrique. Réputé depuis 45 ans un médium prêt à vous donner une solution dans vos couples un médium prêt à vous aider à retrouver votre aise votre mari votre partenaire ou soit votre ami un médium prêt à aider tous vos amis et tous vos proches vous êtes dans le besoin du retour affectif vous avez déjà essayé plusieurs fois ou soit d'un avouement d'amour ou soit un rituel pour faire revenir l'être aimé avec photo. Et jusque-là, vous n'avez pas encore eu satisfaction parce que les personnes que vous avez contactées n'ont pas la hauteur. Voilà que sur l'Internet maintenant, il y a beaucoup de médiums, beaucoup de marabouts. Ils commencent le travail, mais ils n'ont pas la force de le terminer. Nous, on a été répétés, on est dedans depuis très longtemps. Beaucoup, beaucoup de personnes nous témoignent pour ça. Vous regardez sur la chaîne, vous allez voir les vidéos de témoignages clients. client. Voilà. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire de ne jamais baisser les bras. Là où il y a toujours le problème, la solution est à côté. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous, notre chemin va se croiser. C'est pourquoi vous, vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. C'est que je suis votre sauveur. C'est que je suis là pour vous aider à affronter vos peines, à affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi vous, vous êtes tombé sur cette vidéo. Et je vais vous aider aujourd'hui à trouver une solution à votre problème pour que la vie aille mieux pour vous, pour que les choses changent, pour que les choses avancent. N'hésitez pas à contacter moi, Médium sereux Compétent, à au plus 229 49 115 0761. Je suis joignable par WhatsApp, Contactez à Dankanli et tout ira mieux pour vous. Déjà, à partir de trois jours, votre partenaire va vous asseler d'appels, va vous assoler de messages. et Rien ne peut le retenir, parce que ce rituel qu'on veut faire, c'est un rituel qui va harmoniser le couple et va vous remettre ensemble pour que les choses aillent mieux. On va réallumer la flamme d'amour qui s'éteint là. Le son cœur qui est sombre, on va l'éclaircir. Et pour tout, redeviendra dans l'ordre. Il sera soumis au couple et va vous donner tout ce que vous désirez. Donc, la paix règne. N'hésitez pas à contacter Atankani Medium.